écoute tout le monde c'est ça j'espère que vous avez bien suivi vidéo vous allez voir mon premier tournoi alors mon deuxième mais on va dire mon premier tournoi vraiment tryhard en mode méga euh, focus et surtout avec le deck que je maîtrise le plus le premier euh, tournoi que j'avais joué euh, c'était avec le deck Modok quand Modoc venait de sortir j'avais fait d'ailleurs euh, top 8 de ce tournoi quart de finale là c'est le deuxième tournoi c'est un vrai euh, gros tournoi il y avait 500 dollars de euh, dotation c'était un tournoi que j'ai joué sur Community Gaming si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les tournois ou les trouver etc N'hésitez pas à me demander sur Twitch. Euh, voilà, on, on en parle souvent parce qu'il y a pas mal de tournois en ce moment. Euh, donc voilà, tous les mardis, tous les jeudis, vous le savez, sur twitch.tv, TheFishouGo, sur ma chaîne Twitch, du matin au soir. Donc, ce que vous allez voir, alors je vais couper euh, finalement le, le tournoi en plusieurs parties. Euh, dans chaque partie, il y aura deux games. Comme ça, ça fait des vidéos qui sont regardables de euh, 20-30 minutes euh, à peu près, j'ai pas encore regardé, mais voilà, je vais faire des parties de deux de games euh, à chaque fois. Et euh, le deck que euh, j'ai joué dans ce tournoi, alors c'est du format euh, classique, hein, c'est euh, du BO1, 10 cubes contre 10 cubes, mais voilà. C'est hyper, hyper... Alors, les joueurs étaient, avaient vraiment un, un gros niveau et ça fait vraiment des games absolument incroyables. Euh, enfin, voilà, vous avez vraiment été très, très nombreux. Euh, déjà, après le premier tournoi, je n'avais pas mis sur YouTube, mais voilà, à, à me demander un peu les redifs et à, et à vouloir le, le revoir ou le voir pour ceux qui l'avaient loupé. Donc voilà, celui-là, je vous le propose euh, sur YouTube. Et franchement, voilà, il était aussi absolument incroyable. Les sensations étaient dingues. Je pense que vous allez, euh, voilà, stresser, même si c'est finalement le tournoi a déjà été joué. Je pense que vous allez... Euh, vous allez vraiment être dans le truc, c'est des, des sensations qui sont assez intenses je trouve. Alors déjà dans un jeu de cartes il y a des sensations intenses parce qu'il y a le côté un peu top deck qui est intéressant avec les cartes. Mais là en plus le côté snap, il y a vraiment la petite sueur à chaque fois, enfin bref c'est trop cool. C'est contrôle alors, euh, dans la version que je joue euh, pendant le tournoi il n'y avait pas la Jazz Jones, il y avait, euh, il y avait euh, Padrax, il y avait Rescue. J'ai mis maintenant Jane Jones, et d'ailleurs, dans le tournoi, vous allez savoir pourquoi. Sinon, voilà, c'est du, du classique. Il y a de l'Angel, euh, il y a du Bishop pour les points. On est sur un deck contrôle, donc il y a du Killmonger, du Chang'Chi, de l'Enchantress. Il y a du Mysterio, du Sentinel, j'adore cette carte-là, de la Witch pour casser les lieux un petit peu relous. Il y a de la Nova qui fonctionne bien avec Killmonger sur le tour 6. Donc voilà, c'est un deck qui est extrêmement, extrêmement compliqué, extrêmement technique, mais je pense que ce tournoi va déjà vous faire vibrer, je l'espère, et surtout va vraiment, vraiment vous aider à progresser avec le deck et voir un petit peu les bons, les mauvais match-ups, etc., voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. Je vous laisse en compagnie. Euh, voilà, je ferai pas d'introduction euh, si jamais, évidemment. Si jamais il y a une partie 2, je ne ferai pas d'introduction pour la partie 2. Et pareil pour la partie 3, sur ce, bon visionnage. Premier match contre Léo 21. Focus, focus. Bon, on a le Zabou, la Sentinelle, le Chang'Chi. On va commencer par le Zabou Sur la ligne où on a de la visibilité. Les effets continus sont désactivés. Est-ce que ça va nous poser problème euh... Pas vraiment. Pas vraiment. Normalement, non. Quand vous jouez une carte, il a détruit. Alors ça, c'est assez intéressant pour nous. C'est un lieu qui peut être assez chouette pour nous. Parce qu'on a la witch. Donc au dernier moment, on pourra faire witch ici. Je pense que c'est un snap. Je pense qu'ici c'est un snap. Est-ce que je fais la nova maintenant là Je crois que je vais juste faire sentinelle. Peut-être sentinelle ici. Ouais. Euh... Là il y a un setup joli avec Domaine de la Mort, Witch, Ça me bat. Il peut toujours avoir armor à la fin mais. Elk Buster, ok. On a la Rescue on va jouer là Peut-être qu'on fait Nova maintenant Au prochain tour on va faire quoi Remarque qu'au prochain tour on va faire 2 plus 2 plus Nova Donc euh, non Wondu Ah et ça détruit sa créa, donc il doit jouer Death. Ah, attention. Iceman, oh waouh. Il doit jouer Death. Je pense qu'on s'en moque, on fait Mysterio là. Bon, ça veut dire qu'on est. Ouais, le problème, c'est qu'on est bloqué au mid. Après, c'est pas si grave. Non, Mysterio là. Sentinelle là, on se bloque le mid, tant pis, et Nova. C'est juste que notre Chang-Chi va pas proc vu qu'on va avoir l'initiative mais il fait rien le gars. Il passe. Ah non il passe pas. Okay, je crois qu'il allait passer. Ok. Ouais, bon, il a totalement raté. Je pense que c'est un deck déplacement. On a vu que Hulkbuster, Wondoo. Après, on a vu Wondoo, Hulkbuster, Iceman. Hulkbuster, c'est plutôt bien pour nous parce que ça peut améliorer des cartes qui vont prendre chang Ça peut améliorer des cartes qui vont prendre Killmonger. Donc, je pense que Hulkbuster, c'est plutôt une carte qu'on est censé contrer. J'imagine. Enfin, c'est pas une carte qui me fait peur comme ça. C'est pas très bon pour nous. Ouais. On a Zabou, on a même pas de T4. Encore si on avait des un Zabou et des T4. Ah, c'est lourd. Hein. Captain Marvel, c'est une bonne carte, mais en général, je préfère faire Serra T5. Franchement, s'il si snap, je suis emmerdé. Après, ma main, elle est pas nulle. J'ai quand même des trucs à jouer, mais s'il snap, ça fait un peu peur. Le Sunspot, on a le Killmonger. Le... Ah, Daily Buggle qui donne rien, oh, c'est horrible. Hein. C'est sérieux, double overdraw, c'est hyper rare sur un T2. Du Daily Buggle et du. Quelle horreur. Bon, le Killmonger est cool. Après, il peut jouer Armor, mais on a Enchantress au pire, dans le pack. Je ne veux pas snap juste parce que j'ai Killmonger sur Sunspot. Je pense que ma curve elle est pas ouf. Donc... Euh... Je pense que ce serait quand même un petit peu ambitieux. Il y a du Wondoo. Sur la C.R.A. c'est chiant. Il y a du Watu. Il joue que DT. Je crois qu'il a envie de Killmonger maintenant. Oh waouh le Wakanda. Après on a la Scarlet Witch. Je ne pas presser. En fait je pense qu'il se dit je suis protégé ici et on a le côté Witch plus Killmonger qui va être assez tricky. Je pense que je vais juste faire un Groot. La question est-ce qu'on fait un Groot sur Wakanda Je pense pas qu'il continue à jouer sur Wakanda. Je pense qu'il va plutôt jouer... Après on a Rhino remarqué. Autant Rhino non Comme ça c'est un T3. Je pense qu'on va juste Rhino. On on, c'est juste qu'on a pas le côté Surprise. Scarlet Witch Killmonger mais je pense qu'on va Rhino. Mais ça, ça nécessite pas un Snap quand même. C'est pas non plus un strong play. On reste derrière en fait. Enfin, on n'est pas méga derrière, mais. Nova, on peut Nova Killmonger, on peut juste faire des créas. Je pense qu'on va juste faire des créas ici. Witch Mysterio. Bon la witch elle est risquée mais. Le Mysterio au centre. Bah, C'est pareil. Ah, plutôt au centre. Jazz yes, Jones. Jess Jones. Merde, je vais lui faire piocher deux cartes. C'est débile la witch, là. <rire> ok. Euh, on peut Marvel juste maintenant. Franchement, je suis même pas obligé de continuer à faire... Je suis même pas, même pas envie de jouer Killmonger maintenant. Faut juste pas prendre le leash quoi Ouais Marvel c'est assez tricky Ouais, snap intéressant. Je veux voir l'information. Peut-être qu'il va passer pour She -Hulk. Il passe, on a un joli killmonger. White Tiger. Oh. On a des moves quand même. Hein. On a la Nova. Là il aura 7, si on fait ça on sera plus, et on fait Killmonger ici. C'est dur à dire parce que, en vrai Killmonger Nova c'est strong, là je passe devant, 9, 10, 11, 12, là je passe devant, là je passe devant, après il va jouer des trucs. Là je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 plus 8, 11. Si jamais il fait Odin au centre. Bref, je vais tenter mais... En fait je sais pas à quelle sauce il va me manger quoi. Mais là franchement j'ai quand même l'impression que... Ce qu'il fait ça a nique nique quoi. L'avantage c'est qu'on a la Marvel qui est vraiment trop qui est vraiment méga tricky quoi. Ok. Ouais c'est il y a du White Tiger, il y a du Chang Chi, il y a du Rhino, il y a du Jones, il y a du Kue, il y a... il y a tout quoi. Il y a tout à boire et à manger comme on dit. Ouf. Je pas snap, Attilan, je snap. Oh, snap, évidemment on sait Angela Bishop c'est snap, avec ce deck. Après on snap en fonction des, des lieux, c'est tout l'intérêt et la difficulté de jouer Serra Control c'est qu'il y a plein plein de snaps opportunistes qu'on n'a pas avec des decks plus classiques, genre Thanos, où il faut euh, Lockjaw, euh, Shuri, où il faut Shuri, etc. Mais ce deck là, ouais, il est, il est cool parce que... Il y a tel... En fait, c'est compliqué. Alors, il y a ceux, entre guillemets, les les, les, euh, les snaps classiques, c'est-à-dire des, des grosses sorties Angel Bishop, ou alors Angel, ou alors Zabu, Rescue ou Serra, des trucs comme ça, des combinaisons sympas. Mais... Euh... Mais aussi, c'est juste par rapport à ce que fait l'adversaire. Ok. Donc Mysterio, ça marche avec Angel et avec Bishop. Donc là, on va faire Mysterio. Là. Zabou, là. Il a Snap. C'est bizarre. Wong. Alors Wong, on peut le contrer, évidemment. Euh, si, on a enchantresse. La question, c'est est-ce qu'on va avoir l'initiative ici Je crois pas. On n'a pas l'init. De ah, toute façon, on joue 4. Hein, on y est. Hein. Ouais. Il... il... Enfin, on sait, on a quand même des points. Hein. Franchement, Angel Bishop ça fait quand même des points. Hein. Il a l'init. Ah non, j'ai l'init. Ah non, il a l'init. L'enchantress ne marche pas malheureusement. Bah, je vais quand même la jouer. Hein. Là il a, il a 7, donc nous on a 4, faudrait qu'on arrive à plus donc juste 8 et puis ça là pour faire des points, je bon, pense si qu'il fait Odin il gagne mais c'est pas si grave. Pas si grave enchantresse. Ok Donc bon on a vu toutes les cartes de son pack C'est assez intéressant Bon on a un bon match-up évidemment On a une enchantresse Je pense qu'on est censé prendre l'init dans ce match Là si j'ai l'init j'ai gagné hein, avec mon enchantresse euh, on va rejouer 4. Euh, Zabu, Bishop. Ouais. Je vais snap tout de suite. J'ai une main avec des points. Il suffit juste d'avoir une enchantresse pour gagner. Après lui, faut il faut qu'il ait aussi la combo. Ah, c'est relou. Après, il a plein de T1 aussi, mais c'est un peu bizarre. Les limbes. Les limbes c'est pas forcément bon pour nous mais sur, si on a Witch on peut le surprendre avec les, sur les limbes. Ouais on peut le surprendre. Les cailloux Les cailloux euh... Les cailloux ça pollue son deck plus que le nôtre ah, Le nôtre on s'en fout un peu Je pense que c'est pas mal vu que lui il a un deck Combo Je pense que je vais rescue plutôt à droite sur la witch, j'ai gagné. Sur les limbes, je pense. L'idée, c'est vraiment de prendre l'initiative. Je pense que j'aurai des points à droite et j'aurai des points à gauche. Je pense qu'en termes d'init, si on a enchantress, ce sera bon. Le wong, ok. Donc, Zabou là, Sentinelle là. Ouais bah va falloir notre enchantress évidemment ça ça va pour le moment ça veut pas bon le la killmonger il est cool là dessus on va faire quoi Angela Sentinelle ici Nova ici Non, il faut laisser la place. Ah non, mais remarque qu'on a... C'est dommage, là, on gagnait avec le... la Scarlet et la... Nova là. On cale le Killmonger maintenant, mais je pensais bien de le surprendre. Oh. Peut-être on va juste Nova ici. Shang Chi intéressant. Vraiment, voilà, On est toujours devant, juste faut faire gaffe à la... Là ce sera le dernier tour. On a quand même des points. Hein. Même s'il fait White Tiger, il va quand même juste... Après il peut Odin à gauche. Ouais et ça a bien pollué son deck quand même les rocs. Bah, nous aussi mais... Le Killmonger fait gagner au mid. C'est ça. Ça. Ça, ça. On fait des points quand même. Je enfin, ça va suffire mais on fait des points. Pour la game d'avant, ceux qui disent dans le chat que je pouvais partir, je jouais 4 dans tous les cas. Donc ça servait à rien de partir. C'était 4 dans tous les cas. Dites des petites bêtises. Hellbuster Et Gambit, qui tue de créa. Ça fait 9 et 8 et on gagne ici. Ok, vamos. C'est pas évident parce que c'est des decks tellement what the fuck. En fait, c'est un deck Wong quoi. Ça, ça ressemblait vraiment à rien au départ. Et finalement, euh, bah il y a du Wong, il y a des Iron Earth, il y a du Gambit, il y a du White Tiger, il y a du Odin. Là, on gagne parce qu'on fait des points, mais... mais ça aurait pu être chaud. Bah, écoutez, vamos. Premier match. Premier match gagné. On passe... Euh... Il y a 6 matchs en tout. On est 64 joueurs, je le rappelle. Donc, top 64, 32, 16, 8, 16, euh... 8 4, 2. Deuxième match. Deuxième match de ce tournoi contre Notavel. On a l'Angel, mais c'est pas suffisant pour Snap. On a la Serra. Je pense pas que ce soit suffisant pour Snap. The Hood. Ok. The Hood. Zabou. Intéressant, ça c'est plutôt bien pour nous. On n'a pas de 6 mais lui il est bloqué. En tout cas dans un premier temps. J'utilise la Witch maintenant. Je crois qu'on va utiliser la Witch maintenant. Ouais le problème c'est que là il va pouvoir T6, Seules les cartes de coup 6 hein. donc sa, sa death elle pourra pas forcément être jouée. Euh... La death elle pourra pas forcément être jouée, il y a pas mal de cartes qui pourront peut-être pas être jouées, mais il y a des cartes qui pourront être jouées aussi. Alors ça c'est pas mal pour nous parce qu'on a chang dans le deck. Mysterio, ok, c'est sur une des deux lignes. Je pense qu'on va Rescue. Ou voilà, on fait enchantress maintenant, in tussera. On va plutôt faire enchantress in tussera, je crois. Ouais le chiant, le château Plunder c'est vraiment une, une, un lieu qui nous, nous pose beaucoup de soucis. La Nova, le Killmonger. Ok. On bah va juste Serra. Non, parce qu'il sait que on peut pas jouer sur Château Plunder, si on fait Serra, peut-être faut juste Rescue. que c'est un spot où on n'a pas besoin de Serra parce qu'au prochain tour on va faire Nova, Killmonger, Mysterio donc ça fait 6 mana le Changshii qui tombe et le Chang-Chi qui retombe c'est Mysterio ici je crois Don't snap. Je pense pas. Oui. J'aurais pu snap, mais je me dis prendre deux, c'est pas mal ici. que deux mais j'ai peur de prendre que un si je snap en même temps je peux aussi perdre c'est ça le problème c'est que là on peut se faire counter euh... il y a des spots de counter snap donc bon on connaît son deck on sait qu'il y a un chanxi il y a un killmonger il y a... il y a du Mysterio. il y a Zabu rescue mystérieux ah, mais c'est le même deck sauf qu'il joue carnage ah, ouais, c'est un peu le même deck hein. ah, c'est intéressant c'est un match mirror sauf que lui il joue carnage wood moi je joue Sentinel. ego Wow. Et ceci ego c'est snap ou pas non. Ça dépend, en vrai si le bishop va sur Ego je snap Si le bishop il va là évidemment non Je sais pas, en vrai ça va dépendre du T3 je pense que c'est un snap je pense que c'est un snap killmonger killmonger ici ça fait un peu de points ça me va Nice. Ah waouh, quelle chance. Oh, recte. rect sur le Nexus. Ouais. Putain, la chatte. Ah, la chatte du gars. Putain, on était tellement bien. Ouais, il joue Scarlet, on a vraiment les mêmes decks, c'est vraiment juste Sentinelle et... C'est rigolo, hein. Si seulement on avait eu un, un, une Scarlet aussi là-dessus. Ouais, j'ai rien à dire, hein. On était devant avant la Scarlet, et là le Nexus nous fait perdre. Sokovi perd Nova, et on perd Nova, eh B. Ah, Les match-up mirror, euh, c'est chaud. Hein. On a vraiment les mêmes paquets. Hein. Ça, ça se joue au point. Faut Angela, Bishop. Ça se joue au point. L'avantage, c'est que nous, on a. Euh, lui, il a le truc à 6 là, The Hood, et on a Killmonger pour le, pour le détruire. Bishop là, c'est pas mal, hein. Ah non, on va prendre Chang-Chi. On prend Chang-Chi ici. Je pense qu'il faut aller à gauche. Non, on va prendre Chang-Chi sur salle du trône. Trop dangereux. Ah. Oh, ça c'est chiant pour nous. On va se Serra dessus. Peut-être que je fais Enchantress maintenant ici. Il se sert à droite. Ah relou hein, à chaque fois. Là pour le moment ça Scarlett elle carie, hein alors c'est RNG mais... Quel monger qui tombe maintenant un poil devant mais c'est très ledge on oh, fait serra maintenant je pense qu'il faut gagner la ligne mais dur à dire je crois que je vais snap parce que j'ai le bishop et c'est un vrai vrai gain euh, c'est une vraie avance d'avoir un bishop ici Ok. Mysterio et démon. Ok. Là le Killmonger sur le démon. Pour bon, le Mysterio il est peut-être très gros. Le Chang-Chi proc pas. ça ferait combien ça ferait 10, 10 et 3 13 13 et 4, 17 c'est bon avec Killmonger là on est devant et là on prend des points aussi je ne sais même pas si on a besoin du hum... ouais si on a 7 on a 17, on tue le démon ouais c'est plutôt ça Ok. Merde! Ah non, c'est bon. J'ai oublié le mystérieux. Victor. Heureusement que j'avais mis mon Mystério. Oh, j'ai eu une frayeur à la fin. Je me suis dit, merde, j'ai oublié le mystérieux. Non, c'est bon. <rire> c'est l'ascenseur émotionnel intense, quoi. Mais vraiment, le truc toutou. Oh pétard. Ah, c'est horrible ce lieu. Bah, il est horrible pour tous les deux. Hein. Il est horrible pour tous les deux. Tra, ça... <rire> en fait, je l'ai calculé dans mon tour. Et puis après, voilà, on pose les cartes. On dit OK, on a calculé. Et juste le temps de... Tout... Tu oublies pendant une demi-seconde et en fait non, t'as pas oublié mais ça fait quand même peur quoi. oh Ah trop dommage, on avait une main de ouf. Après ça prend chang chi hein, Gamma. Donc je pense que je vais ignorer Gamma. Je pense que je vais ignorer Gamma. Ouais, on va juste essayer de prendre le mid et on fera chang à droite. Si on n'a pas chang on va concede. Pas Chang-Chi pour le moment. Oh lui, il peut l'avoir aussi. Hein. Ça change rien, à part si c'est un lieu relou. Mojo World. Mojo World... Euh... Bah c'est pareil pour Changxi, ça change rien. Ouais, ça change rien. Ça change rien. Bon. Ah c'est trop dommage, on avait une super sortie, mais j'avoue que le, les, les Hulk ça, ça détruit notre truc. On n'a pas de Shang-Chi pour le moment. On va juste faire Serra ici. Et puis euh, là, on, il, il y a 4 cartes dans le deck, j'ai 25% de chance de piocher Chang-Chi et gagner. Sachant que moi j'en ai un et lui il en a deux. Donc si on, on va forcément gagner Chang-Chi contre Chang-Chi. Et au mid j'ai Bishop, ça fait trop de points par rapport à lui. Quoi qu'il a Carnage, c'est gros aussi. Non mais à l'écart je gagnerai avec le Mojo World. À l'écart normalement je gagne... Parce que je pense vraiment pas qu'il puisse aller sur le château Plunder. Après, si on n'a pas de Chang'Chi, on a perdu. Ok, vamos. Est-ce qu'on snap ou c'est un bluff On snap bluff. Victoire. Ok. Il reste 3 points, c'est important pour lui d'avoir 3 points, il a raison je crois de pas jouer ce. Ah ouais parce que là on joue 2 de toute façon. On joue 2 donc autant cliquer j'imagine pour arriver à 3. Pas forcément. Alors, on pioche notre deck. On a des points. On a des points, let's go. Là Angel Bishop c'est la clé. Et on a tout notre deck en main. Angel, ça prend une ligne. Bishop, ça prend une autre ligne. Et Rescue, sera, Ouais, c'est fort. Hein. Après, limite, la, la Rescue, on n'est même pas obligé de la mettre en neuf. Je pense que c'est dangereux de la mettre en 9. Parce qu'elle peut, peut prendre chang -Chi. Ah, ça c'est relou. faudra mettre plein de créa ici. On verra. En vrai, c'est possible de juste faire euh, Rescue et pas mettre de créa derrière. C'est un peu bizarre, mais... les Twitch, ok. Bon, comme ça, on n'a plus le souci. Ados, on s'en moque. Bon. Ouais, je crois qu'on va juste Rescue et c'est tout. Et on va faire Serra à droite. Va... J'ai vraiment pas envie de prendre un Chang-Chi ici. Ça prendrait. Ça, ça, ça ferait la game, je pense. Va être juste Serra à droite, loup. On finira par ça, ça et ça, juste pour les points. De toute façon là, on a une main pourrie et euh, nous on a besoin d'avancer dans le deck. C'est le genre de deck il a besoin d'avoir plein de cartes en main et, parce qu'il peut tout, tout jouer. Donc euh, là c'est cool. Ça c'est une très mauvaise truc pour nous, mais en vrai il joue le même deck que nous. Donc euh, voilà le problème c'est qu'il peut miam, miam, miam, miam, miam, miam. Ah non Serra, j'ai cru qu'il avait carnage. Bon, on va compter. Là, si c'est Mysterio, il a 4 de plus. Donc, il passerait à 9. Là, on est à 2. On va dire que c'est pas un Mysterio. Donc, on fait un Mysterio ici. Ça me fait passer à 6. Donc, un de plus que lui. À part s'il a Killmonger. Nova Killmonger. Mais dans ce cas-là, on a Nova avant. Donc, c'est bon. On va Nova ici. Et de toute façon, le Bishop, il fait toujours gagner et Changchi là. On bourrine ici. Là, on gagne. Peut-être on bourrine trop ici. Peut-être comme ça. Là, ça ferait 7. 8, 9, 10, 11. On a dit que c'était bon. Donc plutôt comme ça. De toute façon, ici, on a déjà beaucoup de points et Bishop, il est gros aussi. Comme ça, s'il fait Killmonger, je pense que c'est bon. qui fait rien la nova le killmonger c'était prévu on va voir ça va être intéressant vamos 10-2 c'était chaud hein c'était vraiment vraiment chaud mais j'ai tellement farmé le deck que euh, ouais, sur les spots de mirror et puis moi j'ai je une... pense que ma version elle est meilleure en mirror parce que quoique j ai... J ai... Ouais, il jouait quand même bishop j'ai pas vu de bishop mais je pense qu'il y a toujours bishop dans son deck mais euh, je pense pas contre il joue pas angela et angela c'est trop trop fort comme carte et il joue out carnage et à la place mais le truc c'est qu'il arrive à rentrer la witch ah non c'est à la... à la place de sentinelle il joue carnage et à la place de limite bishop non il a joué un bishop en tout cas, c'est vraiment les cartes clés du, du match. ouais bon, il avait un Chang-Chi, on a bien fait de. Sur de, de, de, de la rescue, de pas la mettre à neuf, sinon on, on perdait l'avantage. Vamos.